Et perdant aussi pour les artistes, parce que, eh oui, quand ils vont se réveiller, pour ceux qui croient encore à vos chimères, Madame la Ministre, ils vont se rendre compte qu'à l'évidence, il n'y a pas un seul euro, pas un seul euro, ou alors dites-moi le contraire, mais pas un seul euro qui... Non Si, j'ai raison. Ah, j'ai ah, raison. Allez, ah, j'ai raison. Pas un seul euro qui partira pour les artistes. Eh oui, voilà. Madame la Ministre vient de dire, « Monsieur Roy a raison ». Ils n'auront pas à sous ces artistes.